c'est un laboratoire, vous n'avez rien Bon aujourd'hui on est à La Rochelle, on est avec tout, toute la team là franchement C'est une des premières fois où on est réunis, on est 10 Mais bon il y a un petit problème Alors, On est tous blessés les gars, donc il y en a 5 qui se peuvent bouger, 5 qui sont un peu blessés Mais ça on va quand même bouger, aujourd'hui on est à La Rochelle, ça va être incroyable les gars. Donc là on est sur un premier spot, on va bouger, il fait pas très très beau Et on va trouver quand même plein de, plein de choses à faire c'est parti, ça pleut mais bon, ça pleut pas encore assez fort pour nous empêcher de traîner. <rire> Putain, on vient à peine de, de faire l'intro et de se chauffer, il se met à pleuvoir les gars. C'est quoi ce temps là Comment on est accueillis le soleil a fait son effet là, ça a bien séché le spot Du coup c'est grave cool, on va traîner là On a bien entendu que la pluie est passée parce que c'était horrible tout à l'heure, il a plu euh, tellement fort Du coup là, on est tellement content. ça va envoyer des dingueries allez. Allez. Tranquille, tranquille allez. Vamos, allez C'est hein. Genre vraiment un tout petit peu les espacer. Du coup on a demandé pour dépasser les petites tables, on va voir si ça va le faire ouais. Let's go Merci beaucoup Allez, pète ça Oh yeah Quel temps donc? Ah, la machine! Il m'a trouvé un petit corps press, lui. Du coup, bah, je vais faire des prépés, on va voir si ça, si ça passe quoi. Ouais, t'es bon, hein. Oui! Donc, on vient d'arriver euh, à l'autre spot, donc on est au spot de la concurrence. Tu fais comment, Romain? Ça va. Ça va partir. Vas-y, ouais, tu fais après. Mais ça, normalement, quand j'étais jeune, je pouvais le faire. Ah ouais Je faisais 6m50 en sa longueur. Ah ouais, quand même Et Pour ça, j'aimerais bien voir combien il y a entre les deux. Je pense qu'il doit y avoir 4m50, plus. 4m, 4m50, là. Donc, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait Surtout se passer, il y a une petite descente, hein. il y a de l'appréhension, mais il y a de la puissance dans ses jambes. Allez, boy Ouais yeah Bravo, bravo, bravo Bravo, top, C'est top, c'est top C'est incroyable Ouais, ouais yeah. Mais, mais, mais arrêtez, mais je peux en faire un dernier. Non non, non. vas-y. Vas-y, un Vez dernier, vr. dernier. Si vous sautez, j'appelle la police, le t'embarque. Mais on sera parti avant que t'appelles. Vas-y. Vas hein. Oh yeah <rire> Putain, ça fout la pression là ah, je... Ah, je... Ah, je... Ah, je... Allez donc Yeah Allez, yeah. allez. allez Là il y a Romain qui va essayer de passer au dessus de, du petit ruisseau de, de mer là. J'aime pas trop ce qui se passe, <rire> sur, que surtout vu l'eau qui est en dessous. Et tu rateries où Bah sur ça là, je peux même pas décrire ça comme un mur parce que bah c'est rond en fait, ça va être génial. J'espère qu'il y en a un qui va tomber dans l'eau. <rire> Il est pas tombé, il est pas tombé, il est pas tombé Léo il a drifté de ouf, il a été tombé en arrière, s'il tombait en arrière c'était là dedans Aucun de vous n'a envie de tomber là dedans, c'est sûr 1, 1, 2, 1, 2, 2... Yes Ah oh oh, tête, c'était serré ma Je me sens archi pote, genre de personne ce le truc <rire> Il a survécu Et j'y vais ou pas Allez Allez mec Allez C'est la première fois qu'on est tous ensemble dans la Wheezy, qu'on est tous réunis. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a une jam, sauf que c'est que la team. On est tous là. On vient d'arriver devant le roof gap. C'est juste au-dessus là. On va essayer de monter pour, pour le faire. Il faut qu'on trouve un accès sur ce toit là et sur ce toit là. Ça va tes jambes Ouais Yes Oh putain il est trop lourd Yes les gars <rire> Ah c'était une singerie, vraiment il a éclaté vrai. le fond Du coup bah, maintenant on a fait le saut Le toit il fait 4km de long et il faut qu'on trouve un endroit pour descendre parce qu'on est de l'autre côté Genre là il y a une échelle, il descend ici, il marche tout le long de la pousse, il drop à prendre. Et après, je pense que euh, c'est facile. Oui. on va ah. rien. En vrai là on a eu trop de chance parce qu'en gros on est descendu, on a fait un drop genre dans une petite terrasse qui était habitée. et il y a un chien qui a aboyé quand on a fait le drop En gros là il y a une petite couille, c'est que euh, les gars sont redescendus et euh, ils ont pas récupéré le sac de Léo Le souci c'est qu'il euh, y a le gardien qui vient de monter sur le toit et qui vient de le récupérer Et du coup Léo est là-haut, il arrive pas à le trouver et du coup on va devoir aller voir le gardien et essayer de négocier pour récupérer le sac Bonjour Tu l'as perdu où C'est un laboratoire, vous n'avez rien à faire. Je crois que ça va faire week C'est bon, je travaille toute la semaine aussi. C'était qui C'était Francis, j'étais à la fac ici, du coup je le connais bien. Alors, Alors Il mon sac. Yeah. <rire> Euh, le mec qui nous fait « Ouais, vous avez sauté et tout ?» Oui, c'est <rire> nous qui avons sauté. <rire> ils nous... On est rester là, ils avaient pris en photo nos cartes d'identité. On allait <rire> partir, et là, il y a la voiture de Kev qui arrive, on s'est dit « Putain, rebelote !» Ça fait un moment, ils ont été cool en vrai. Ils nous ont juste dit « On fait pas de conneries sur la Rochelle !» Non, tranquille, tranquille, mec Je voulais vous parler de notre nouvelle collection euh, Tag. Donc euh, on a deux différents modèles, donc soit un blanc avec une écriture noire et avec euh, l'écriture dans le dos en gros avec le gros Weezy Tag, ou alors soit en noir avec l'écriture en jaune. Voilà ce T-shirt, on l'a fait nous-mêmes de A à Z. Donc Mathieu, il a fait le, le dessin, après on l'a scanné. Euh, on l'a mis sur Illustrator et puis ensuite euh, on a fait le T-shirt nous-mêmes en sérigraphie. Donc voilà, maintenant ils sont là. Ils sont disposés sur le shop, n'hésitez pas à en prendre, c'était trop plaisir. Soutenez-nous <rire> <rire> Le lien dans la description les boys Bon bah là, deuxième jour à La Rochelle Il fait beau, il fait chaud Là Fab il est en train de nous préparer un bon gros tas de sable Ça va envoyer de ces dingueries Des dubsides des dub back sûrement Ça va être une dinguerie Wizy tour jusqu'au bout Ah des courbatures là un peu J'ai une bonne idée d'animal un peu Genre tu fais muscle up explosif Et tu casses derrière c'est ça C'est parti C'est ça ces prep de KG, c'est n'importe quoi. Il est si bas <rire> Vous aimez le spectacle ah, manu, manu, manu, Ça change de la plage Vous prenez la suite après oui, oui. Je sens que vous êtes d'une nature assez sportive ouais, C'est vrai. vrai Bon bah là, ça va après dupside Mauvais souvenir dupside hein, Le dernier que j'ai fait, j'ai fini en plat <rire> Bon c'est la vie mais bon, il faut repartir Là en plus on a fait un bon gros tas de sable, il y a de la hauteur, ça devrait aller, ça devrait passer crème oh Hé hey, hé hey, hey <rire> <rire> oh, Il y a le temps de triple hein. Pêche, il a... Oh, il était bien! Là. Oh, oh, oh, oh. la fraise oh, oh, a... oh, oh. bretonne! Bon oh, ça va? Wow. Oh, C'est chaud! Il s'était pas très bien réussi, mais ça va venir! Au prochain, au prochain! Mais oui, et avec peut-être quelques, quelques conseils, euh, il pourrait y arriver. Oui, c'est pas moi qui le Sûr, sûr Il n'y a pas un passé de gymnaste. Bon, c'est la fin de la journée. C'est la fin aussi de notre euh, périple un peu à, à La Rochelle. On a repéré euh, un phare qui s'appelle le phare du bout du monde. C'est euh, une espèce de petite maison qui est sur euh, pilotis. On va essayer de monter là-bas pour, pour, pour kiffer, faire une petite fin de vidéo. Let's go du coup là c'est la fin de la journée, on va aller faire une petite neige jusqu'au phare là-bas parce que là il y a masse de vent, il y a plage, y a courant, etc. Du coup là on va essayer, ça part. Ça part en ça fin de vidéo Antoine Ça, ça c'est de la fin de vidéo mon oui, gars yeah. Let's go Le phare du bout du monde nous attend <rire> <rire> là on va monter tous euh, sur euh, la grande tour pour faire un saut et on va filmer ça au drone, let's go Ah il a dit quoi? Ça Il te... va veulent doubler. Onglard, je Allez. Oui. Oh oh il est trop chaud. Il est trop chaud. Oui oui Allez. Allez. Yes oh je voilà. ouais. Oui Les gars, c'est la fin de notre vidéo à La Rochelle. N'hésitez pas à checker notre nouvelle collection. À dimanche prochain. Ciao!